Comment s'est passée ta dernière soirée au restaurant euh, Ma dernière soirée au restaurant s'est très très bien passée. Euh, C'était hier soir. Donc je suis allé euh, au restaurant avec, euh, avec ma copine. Euh, C'était un petit restaurant mais avec une cuisine très fine et très raffinée. Euh, J'ai commandé en entrée des escargots. Euh, avec une sauce euh, au martini donc c'était très surprenant parce qu'en France nous n'avons pas l'habitude de manger des escargots préparés euh, comme ça ensuite en plat principal j'ai eu euh, de l'agneau euh, avec une sauce euh, à la moutarde au miel et au poivre c'était euh, vraiment très bon et euh, en dessert j'ai commandé un flan au caramel qui était bon lui aussi et pour terminer j'ai bu un café avant de partir et je pense que, que ça a autant plu à ma copine qu'à moi, c'était vraiment très très bon et nous avons passé un, un agréable moment.